Voilà, donc logiquement tout va bien, vous avez en fond d'écran maintenant uniquement le PowerPoint et je vais pouvoir commencer la conférence. Donc sur cette année 1940, elle garde est dans le fond à l est. Le but est de parler une cinquantaine de minutes en vous présentant le plus possible de documents iconographiques, parce que c'est vraiment l'intérêt de notre travail, c'est ce qu'on a voulu mettre en évidence. Alors voici une photo de l'ensemble du groupe mémoire, je suis effectivement le seul encore les cheveux noirs, mais ça ne va pas durer. Je vais avoir 43 ans cette année. Voilà, et donc c'est vraiment un travail collectif pour lequel chacun s'investit selon, euh, eh ben, selon sa disponibilité, ses savoir-faire. Et la qualité du ce groupe, c'est vraiment le, la cohésion. Le... Bon, c'est sûr que moi, étant professeur d'histoire, j'ai l'habitude d'écrire, de parler en public. Je suis beaucoup plus à l'aise. C'est moi qui fais ce travail là aujourd'hui, mais je veux vraiment rendre hommage à l'ensemble de notre équipe parce que c'est un vrai travail. Et à Geneviève qui, qui est là. Donc le livre, voici sa couverture, il est sorti il y a maintenant un peu plus d'un an, c'est notre fierté, d'autres livres suivront. Et je souhaite absolument débuter la conférence en la dédiant à nos deux passeurs de mémoire auxquels on a rendu hommage à la fin du livre, Jean Marinet et Robert Molinati, qui sont à présent décédés l'un et l'autre. Un hommage très fort, euh, parce que je, Robert Molinati a été l'un des fondateurs du musée de Nantua qui nous accueille aujourd'hui. Et Jean Marinet, s'est longtemps engagé dans la municipalité de Bellegarde, qui a décidé de nommer le centre culturel dans lequel nous sommes, Jean Marinet. Donc vraiment, ce sont deux personnes qui ont énormément compté pour la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, pour la mémoire de l'armée secrète. Ils sont à l'origine du premier livre sur le sujet, « Crystal 4 », ils ont enrichi euh, euh, au fur et à mesure des années. Le livre avait été rédigé euh, à la suite de, de réunions des anciens euh, résistants dans les années 80 et réédité de manière absolument euh, parfaite vers euh, 2010, si ma mémoire est bonne. Donc vraiment, 2016, me, dit, euh, me disent mes acolytes. Vraiment, gloire à eux, et je pense très très fort à eux, l'objectif du livre était, du livre que nous avons fait, était de s'appuyer sur leur travail de à 4 et de le compléter en abordant peut-être d'autres aspects. Alors, une présentation peut-être d'abord du bassin de Bellegarde, pour ceux qui connaissent trop la région. On est dans un espace de moyenne montagne. Bellegarde se situe au confluent de la Valserine et du Rhône, dans une vallée. et est entourée de moyenne montagne qui culmine à 1003 plateaux de retort et 1006. Pour les crêtes du Jura. Un euh, autre élément important pour la compréhension du sujet, Bellegarde est en situation frontalière. Est des, il est environ à 35 km de Genève et la frontière à l'époque est très présente parce que, euh, parce que jusque dans les années 30, la frontière économique, la limite de la zone franche, ne correspondait pas à la frontière politique. Très longtemps, la zone franche du Genevois s'est étendue jusqu'à la Valserine. Qui va redevenir une frontière, comme on le verra dans quelques minutes. Le développement de la ville de Bellegarde est récent, c'est ce qu'on montrera dans un prochain livre. La ville a été fondée en 1858, et c'est une ville industrielle qui, qui s'est développée grâce euh, aux nœuds ferroviaires que la compagnie PLM a contribué à, à créer, puis au développement des énergies hydrauliques. Euh, le tout combiné à la zone franche a fait que les industriels suisses se sont installés dans la région à la fin du 19e et ont donné naissance à une ville industrielle une petite ville dont voici une vue dans les années 1930 donc c'est une ville une agglomération d'environ alors 5000 habitants à la veille de la seconde guerre mondiale s'étend sur trois communes bellegarde Arlo, qui, qui depuis ont fusionné en bellegarde et qui elle-même c'est a fusionné récemment avec Châtillon et l'Enfant, en Val-sur-Rhône. Euh, la ville a une spécificité qu'on voit ici sur euh, la photo, c'est qu'elle est divisée en différents quartiers, si on suit les plans de la photo. Alors le Rhône est tellement, euh, tellement dans des gorges serrées qu'on ne le voit pas, la photo est prise depuis la Haute-Savoie. Mais vous avez ensuite au premier plan le quartier industriel, puis le quartier d'habitation, et au fond, au pied du double du beau séjour, le quartier euh, lié aux activités ferroviaires. Et enfin, sur le couteau du fond, les cités euh, ouvrières qui ont été euh, construites juste avant la Seconde Guerre mondiale. Cette ville euh, connaît un véritable cataclysme comme l'ensemble de la France en 1940, lorsque la guerre éclate réellement en France. Et cette ville fournit un cadre d'études absolument exceptionnel pour comprendre ce qu'a pu être le cataclysme de 1940. Donc voici un plan de la ville qui a été fait dans les années 30, avec ces trois quartiers dont j'ai pu vous parler, le Rhône et les trois communes qui forment cette agglomération. À la fin des années 30, la ville a été marquée par un important mouvement ouvrier. Alors les ouvriers composaient à peu près la moitié de la population de la ville, mais il y avait également des cheminots. Les cheminots et douaniers se sont organisés et ont réussi a mené des véritables luttes sociales à partir des années 20-26. Et en 1936, la ville a été marquée, comme les autres villes industrielles, par l'occupation des usines lors des grèves du front Pop Et euh, c'est donc en 1940 une ville où le mouvement ouvrier est très important, qui va connaître la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour comprendre cette année 1940 et comprendre la décennie sombre de manière globale, nous avons des sources exceptionnelles. Alors, bien sûr, le fond Alès dont on a déjà parlé, voici justement une photo de Jean Alès. Euh, Jean Alès a donc fait des photos dans la ville des années 30 euh, jusqu'aux années 70-80. Euh, okay. Puis son fils a continué euh, à s'occuper de la, de la boutique et euh, Bruno Alès donc, a légué à la ville euh, l'ensemble des photos de son père. Et la particularité de ce fonds, c'est que, comme on l'a dit déjà, euh, les Allemands, euh, lui ont fait développer leurs photos personnelles qu'il a tirées en double. Il a conservé les doubles et c'est donc un fonds exceptionnel qui permet de comprendre la réalité de, de la guerre. Ce fonds en lui-même déjà exceptionnel a été complété par d'autres fonds, des collections privées de certains, euh, de certains membres du groupe, Michel Blanc, Éric Toiseux, euh, Jacques Chapenoux. Et puis, on a eu l'occasion de compléter tout cela avec euh, le fonds de l'association du fort lécluse qui, quand il a su que nous travaillons sur la Seconde Guerre mondiale, nous a donné accès à son fonds. On s'est également déplacé et utilisé les archives publiques, les archives de l'Inde, bien évidemment, les archives communales de Bellegarde. Et il se trouve qu'il euh, euh, y a toute une dynamique qui s'est mise en place dans, dans la ville, et euh, la tribune républicaine qui est l'éditeur locale a légué ses archives à la mairie ou du moins les a mis à disposition du groupe mémoire elles sont maintenant ce au centre Marinet et on a l'ensemble des journaux alors le journal a changé de nom à l'époque il s'appelait l'avenir régional mais on a l'ensemble de la collection de 1906 à aujourd'hui et ça nous donne des informations absolument phénoménales pour aider notre travail en gros on part des photos on essaie de les localiser de les situer dans le temps et ensuite on a les archives et les journaux pour aller voir à quel événement précis cela fait référence. Donc grâce à l'ensemble de ces sources, je vais pouvoir vous présenter euh, cette année 1940 dans le bassin belgardien et dans le fond à l'Est, qui va nous permettre justement de déplacer ailleurs que dans le bassin. Et on va essayer de répondre à une question relativement simple, hein, en quoi le cas de Belgarde et le fond à l'Est permettent de comprendre euh, quel cataclysme fut l'année 1940. Voilà. Moi, en tant qu'historien, c'est une question qui m'intéresse énormément. Comment une société s'effondre en quelques semaines, en quelques mois Il se trouve que, par ailleurs, j'étudie le 16e et les guerres de religion en France, et je trouve beaucoup de, beaucoup de résonance entre ces deux sujets qui m'intéressent énormément. Je vais essayer d'organiser mon propos pour garder votre attention. Euh, je vais d'abord vous présenter la défaite militaire qu'on a surnommée la débâcle. Ensuite, on va se centrer sur le territoire et voir en un à quel point l'occupation va le déstructurer. Et enfin, on s'intéressera aux habitants et à la société de, ce, de cet espace qui sont profondément bouleversés. Alors, c'est parti. Donc, première partie, on va s'intéresser à la débâcle et à la défaite militaire. alors La situation est paradoxale parce que la guerre est déclarée septembre 1939. Et comme vous le savez, de septembre 39 à mai 1940, alors que la guerre est déclarée, le seul Français et donc la région de Belgarde ne connaissent pas de combat. C'est ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Mais la dernière partie de cette drôle de guerre est marquée par des menaces et par cette guerre qui se rapproche. Et donc, dans un premier temps, on peut s'intéresser à ce qui se passe en mai et début juin 1940. Alors la guerre qui se rapproche à ce moment-là, c'est d'abord l'accueil des réfugiés de l'Exode et l'arrivée de populations venues du Benelux, c'est-à-dire du Pays-Bas, Belgique et Luxembourg. Euh, Hitler attaque euh, la France par cette région-là, et les réfugiés du nord de la France. Et ce sont des milliers de personnes qui quittent leur région et qui fuient les combats par peur des violences, par peur de la Blitzkrieg. Hitler mène une guerre éclair, hein, marquée par des bombardements massifs des villes. Il y a aussi le souvenir de la Première Guerre mondiale et des violences qui avaient mené les, les soldats euh, allemands euh, envers les civils des régions qu'ils occupaient, ce qui fait que beaucoup de populations du nord de l'Europe et de la France quittent leur région et une partie d'entre elles arrive à Belgarde par le train et elles sont accueillies dans cette salle qui est alors la salle des visites en douane, parce que Belgarde est à ce moment-là une gare internationale. C'est-à-dire que c'est la dernière étape avant l'arrivée en Suisse, et donc la douane est installée dans euh, la gare de Bellegarde, où les douaniers eh bien, euh, surveillent qu'il n'y ait pas de trafic, de marchandises euh, détaxées, de fuite de capitaux, etc. Et donc cette grande salle qui d'habitude sert aux douaniers, sert ici, euh, pendant quelques semaines, à accueillir ces réfugiés euh, qui sont donc accueillis ici. Euh, des comités d'entraide se mettent en place, le comité d'entraide et de vigilance des anciens combattants, ainsi que la municipalité de Bellegarde, euh, organise l'accueil de ces réfugiés, organise leur repas. Euh, et pour cela, ce comité, qui est aidé par la Croix-Rouge, euh, organise une souscription dans la ville, euh, une souscription à laquelle beaucoup d'habitants participent, notamment les industriels de la ville. Donc voici ici un extrait des archives de, de la ville. Il y a cette souscription avec le, les présidents du comité. Et ici, la liste des entreprises, des grandes entreprises de Bellegarde qui font des dons qui s'élèvent à une valeur de 8 496 francs, auxquels s'ajoutent 12, 12 000 euros, 12 000 francs anciens en plus, 12 000 francs rassemblés par les trois municipalités et qui permettent d'aider ces réfugiés. Alors, on ne connaît pas le nombre exact de, de réfugiés à Bellegarde, mais on a quand même des chiffres à l'échelle de la France, ce sont quand même 10 millions de Français qui quittent le nord de la France, soit un quart de la, la population, et on en reparlera tout à l'heure avec les photos prises par les Allemands, c'est un exode qui se fait dans une désorganisation totale, ce qui fait que beaucoup d'enfants de, euh, perdent malheureusement leurs parents à l'occasion euh, de cet exode, ce qui fait que le maire de Belgarde, qui s'appelle alors Zéphirin Jantet, publier une, une annonce pour demander à ces réfugiés isolés de 16 à 20 ans hein, de se faire recenser auprès de la mairie parce que tout un système euh, d'entraide et d'appels notamment à la radio se fait pour que les, les enfants soient retrouvés par leurs parents. Euh, la plupart de ces réfugiés pourront rentrer euh, alors, après les combats et après, donc après euh, euh, à, la fin du, à la fin du mois de juin. Il y en a par exemple dans les archives Bellegarde, un document euh, qui dit qu'un train partira le 29 juin euh, de Bellegarde euh, et retournera jusque dans le Benelux. Et le maire de Châtillon inscrit dans ce train neuf luxembourgeois qui ont été accueillis par sa ville et qui vont pouvoir rentrer chez eux et retrouver des villes en grande partie euh, rasées et détruites par les, par les bombardements. Alors beaucoup de ces réfugiés vont pouvoir rentrer, mais pas tous. Parce que le gouvernement de Vichy en accord avec les autorités allemandes, a décidé que les populations juives qui ont quitté le nord de la France, qui est leur zone occupée, ne peuvent pas rentrer. Et on a le cas d'une famille euh, juive qui est originaire de Paris, qui a un parcours absolument dramatique, la famille Joukowitski, euh, qui vient s'installer à Belgrade en 1940. Alors, quelques mots sur cette famille. Cette famille fait partie des nombreux juifs euh, d'Europe de l'Est, qui ont émigré en France dans les années 1930 pour fuir les persécutions qui menaient à la fois, euh, non, euh, même auparavant, euh, au début du XXe siècle, qui les persécutions qui étaient menées en Russie à l'époque du, du Tsar. Et donc c'est une famille composée euh, d'un père et d'une mère qui s'installe à Paris, ils ont deux enfants, et en 1940, ils fuient les combats. Manifestement, j'ai enfin, une certitude, mais ils arrivent à Belga, probablement en 1940, et on sait, en tout cas, que pendant l'occupation, ils y vivent parce qu'ils sont victimes euh, d'une délation en 1944. Ils sont arrêtés lors d'une rafle en février 1944 et leur destin est dramatique à ce moment-là parce qu'ils sont déportés dans un premier temps au camp de granty puis à Auschwitz-Birkenau, qui est à la fois un camp de concentration et d'extermination. C'est dans ce camp-là qu'on faisait une sélection et ces quatre personnes n'ont pas été sélectionnées pour aller dans le camp de travail ils ont été immédiatement gazés et euh, ils sont morts donc en 1944 à Auschwitz. Ils avaient 54, 45, 15 et 11 ans. Et donc leur nom figure aujourd'hui euh, sur le mur du mémorial de la Shoah à Paris et également à Belgarde dans les deux euh, monuments euh, mis en place, au cimetière et sur la place des déportés, en leur mémoire. Ce sont quatre des 75 000 juifs étrangers, ont été déportés et assassinés avec la complicité de Vichy. Cette tradition d'accueil, euh, cet accueil en tout cas, qui se forme en 1940, va se, va se poursuivre tout au long de la guerre. Alors, ce n'est pas notre sujet, mais je fais quand même une référence à la suite. Les enfants, des villes vont être évacuées dans la région. C'est quelque chose qu'on avait prêté dans le livre et qu'on a su après, On réutilisera un jour. Par exemple, il y a une de mes anciennes élèves qui a fait un, un mémoire... À Lyon, sur l'accueil des enfants lyonnais qui ont été déplacés en Haute-Savoie, notamment pour sur le plateau de la Semine, à chêne semine Et puis, on a reçu le témoignage de M. Brocard, un ancien bel belgardien, qui dont la famille a accueilli un jeune homme qui venait du nord de la France. Dans la région, on va également cacher des enfants juifs à la colonie du pré sur les pentes du plateau de Rotor. Et puis, bien sûr, le plateau de record va accueillir des jeunes réfractaires au STO à partir de 43 qui vont former le maquis. Mais tout ça, c'est une autre La guerre qui se rapproche en mai-juin 1940, c'est la peur de cette Blitzkrieg, et c'est la peur des bombardements. Ce qui fait que euh, le maire Jonquet fait euh, des annonces euh, dans les journaux et par, par affiches à travers la ville pour prévenir la population et leur demander deux choses. D'abord, si possible, de quitter la ville pour se mettre à l'abri, la ville étant, comme je vous l'ai dit, à la fois un nœud ferroviaire et une ville industrielle, elle aurait pu être l'objet de bombardements. Euh, et puis, pour protéger la ville, euh, le maire demande d'éteindre les lumières qu'il a afin que la ville ne soit pas une cible. Cette peur des bombardements devient très forte et concrète au début du mois de juin, parce que les premiers avions de la Luftwaffe survolent la région. Et il se trouve que, euh, début juin, un avion allemand de la Luftwaffe est abattu et s'écrase dans la région, à Surjou. Et euh, c'est alors un événement local, quoi. l'avion a été pris en photo par Alès et on a d'autres photos, photos où la population du coin vient voir cet avion qui s'est écrasé, mais également le désossé et récupérer tout ce qu'il y a pu l'être. La guerre qui se rapproche, c'est également des tensions au sein de la ville. En effet, la guerre a été déclarée par la France et le Royaume-Uni à l'Allemagne nazie en septembre 1939. Et en début juin, l'allié d'Iviter, euh, Mussolini, déclare la guerre à la France et lance une offensive dans les Alpes. Et donc, à ce moment-là, il y a, euh, à nouveau en France, parce qu'il y avait déjà eu de très fortes tensions à la fin du XIXe siècle, des tensions envers les immigrés italiens qui sont suspectés d éventuellement, d éventuellement des traîtres présents sur l'espace le, le, national. Et à Belgarde, il y a une manifestation italienne C'est l'article qui est à gauche. Euh, dès que, euh, je lis un peu, hein, dès que fut connue la décision de l'Italie fasciste d'entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne, une légitime explosion d'indignation se produisit. La foule manifesta devant quelques magasins italiens, frappant à Pétan, sur la rue de fer, etc. La communauté italienne est très forte. Euh, Belgarde est une ville. Euh, ouvrière donc née en grande partie de rural mais aussi de l'immigration. La communauté italienne est la première communauté étrangère euh, avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, cette communauté a baissé en nombre euh, lors de la crise des, des, des années 30, mais il y a encore 288 Italiens en 1938, et ces Italiens sont alors concentrés dans un quartier, le quartier latin, euh, qui est autour du viaduc, euh, du, enfin, qui a été rasé, d'ailleurs, euh, au début des années 2000. Euh, en tout cas, face à ces tensions, hein, les autorités agissent et les Italiens sont sommés de venir à la mairie pour signer un, un engagement de loyauté, en gros. Soit ils sont arrêtés, soit ils signent un texte par lequel ils s'engagent à ne pas trahir la France. Donc, dans un premier temps, c'est une guerre qui se rapproche, une guerre qui fait peur, et soudainement, la guerre est présente à la toute fin juin de l'année 1940, autour du 19 juin. Alors, la situation de la France est déjà complètement catastrophique, c'est-à-dire que euh, depuis le début du mois de juin, euh, Hitler a lancé euh, son offensive, la blitzkrieg, contre la France, et l'armée française est complètement dépassée par l'action des blindés et euh, de, de l'aviation. La, et donc, tout le nord de la France a été pris, et euh, à partir du 19 juin a, a lieu ce qu'on a appelé la bataille des Alpes, et les combats de Belgarde en font partie. C'est-à-dire que l'armée allemande est arrivée dans la région de Lyon. Les armées italiennes sont bloquées sur les cimes des Alpes où, euh, où euh, l'armée française mène une résistance efficace. Et l'enjeu de cette bataille des Alpes est d'éviter la jonction entre l'armée italienne d'une part et l'armée allemande d'autre part. Et Bellegarde se retrouve au cœur de cette bataille. Si je zoome sur la carte de tout à l'heure, alors c'est une carte sur laquelle on va beaucoup revenir, mais on va s'intéresser à la région. Donc, euh, les flèches noires, c'est l'arrivée des Allemands. Alors, dans un premier temps, les Allemands n'arrivent que par euh, l'un, c'est-à-dire la flèche la plus à gauche, la plus à l'ouest, euh, la vallée de la Valserine. Donc, l'enjeu de la bataille, c'est de les empêcher de passer, d'une part, la crête du Jura, ce qui fait que le passage par le passage par, euh, le passage par euh, le col de la Foutille est fermé. Les Allemands arrivent par la Valserine et Montua. Il faut les empêcher de passer le Rhône, pour les empêcher. Ah oui, alors j'ai voulu dire la semine, la rivière. Hein. Ouais. En tout ah cas, oui. je voulais dire Annotua et Saint-Germain-de-Joux. Euh, donc, le but de l'armée française est d'empêcher l'armée allemande de passer en Haute-Savoie. Pour cela, les objectifs sont clairs saboter tous les ponts permettent le de passer le Rhône et bloquer le passage de la cluse du Rhône par le fort-l'Écluse. Donc, c'est le lieu des batailles. Donc très concrètement, le 19 juin, l'armée française sabote les ponts de la région de Le Premier pont, le plus important, c'est le pont sur le Rhône de l'époque, le pont de Lucet. Alors le Rhône a bien changé parce qu'on est avant la mise en eau du barrage de Génitia. Donc le Rhône coulait ici dans un site naturel extraordinaire euh, des pertes du de Rhône, c'est-à-dire qu'il sombrait dans une chute d'eau, On voit un peu sur la photo de droite, puis, il coulait à travers une gorge extrêmement serrée. C'était un point de passage, le pont de Lucet. L'armée française dynamite ce pont le 19 juin. Un peu plus loin, au fond des gorges, au niveau de Harlau, elle dynamite la passerelle de Arlo. Donc Là, on est vraiment au fond des gorges du Rhône. Aujourd'hui, il y a 80 mètres dessus, hein. de hauteur. Le Rhône est au-dessus de ces gorges. Et le Rhône a notamment euh, ennoyé les maisons qu'on voit en haut à droite, qui est le village de Essertou. C'est se sous l'eau aujourd'hui. En tout cas, c'était un point de passage qui est dynamité par l'armée française. Euh, et l'armée française veut également dynamiter. Alors, elle dynamite le pont de Grésin. Elle tente de dynamiter euh, les ponts sur la Valserine. Alors, elle échoue à dynamiter le pont sur euh, le, pont du, le pont du tram sur la Valserine, le pont des Pierre entre euh, Bellegarde et Lancran. Euh, le, le sabotage échoue parce que les Allemands arrivent au moment où des soldats sont en train de, de préparer les charges et ces soldats sont stoppés arrêtés par les Allemands. L'autre pont sur la Valserine, c'est le pont du, euh, du chemin de fer, le viaduc je parlais tout à l'heure, et le quartier latin est autour de ce pont-là. Ce pont n'est pas dynamité parce qu'en fait, il, il débouche sur un tunnel qui lui-même est bouché, le tunnel du Credo. L'armée n'a pas eu à, boucher, à faire sauter ce pont. Enfin, on le pont de Couty, là l'armée française y est allée très très fort, c'est-à-dire que le pont explose, mais il explose en provoquant des dommages collatéraux absolument conséquents à travers la ville. Donc là on est, on est depuis, alors je me concentre, on est à Couty, il y a la Valserine au premier plan, et donc le pont a, a sauté mais a détruit les maisons en face, de garde qui est aujourd'hui la place victor Bérard. Même chose vue en face, on est à Bellegarde, la vue sur Coupi, tu vois, et là, on voit aussi l'importance des, des, des gars. Les gars également à Coupi dans une rue euh, qui monte, euh, comment elle s'appelle Dans le chemin de vie, je ne suis pas très fort en rue, la rue Hoche, me disent mes amis, et en tout cas, ici s'effondrent les bains publics. De... Alors, ce cliché est très célèbre dans la région, les enfants euh, poussent probablement, là, mais euh, en tout cas, le cliché euh, montre euh, l'importance, la surprise, la dévastation hein, qui touche la ville totalement à cause de sabotage français. Je continue. L'armée française décide également de saboter le chantier du barrage de Gémissien qui fait partie du bassin de Delgarde. Le chantier avait débuté, euh, en 1937, la CNR avait obtenu euh, l'autorisation de débuter des travaux en 1936. Et euh, avant, euh, enfin, au moment où la guerre se déclenche, le chantier en est à ce moment-là. On est à cet état-là. Et très concrètement, le Rhône a été bloqué il est détourné dans deux euh, conduits latéraux. Et puis, on est en train de préparer la euh, construction de par le barrage qui fera, hein, dans sa version finale, 130 mètres de haut. Donc là, l'armée française fait sauter une charge qui provoque une vague et qui détruit le chantier, le but étant que le chantier ne profite pas aux Allemands s'ils occupaient la région. Euh, le sabotage a lieu le 23 juin. Euh, L'armée a créé une vague de 15 mètres qui submerge et détruit le chantier. Enfin, je vous ai dit, dernier lieu de combat, le Fort-Lécluse, dont les combats s'inscrivent au sein de la guerre des Alpes, alors voici des vues du Fort Lécluse, pour ceux qui ne connaissent pas la région. C'est un fort qui a été conçu à partir du XVIIe siècle, mais l'essentiel des bâtiments date du XIXe. C'est un fort qui est à deux niveaux, euh, on les voit ici, dont le but est de bloquer le passage de la cruz du Rhône. Euh, C'est un fort qui a été conçu pour bloquer les attaques venues de la Savoie. Et en 1940, les attaques viennent du côté de l'Ain, de Bellegarde, parce parce qu'une fois que Bellegarde est prise entre le 19 et le 22 juin, l'armée attaque le fort, pouvoir passer le Rhône. Il reste un pont en dessous du fort, le pont Carnot, qui devient l'enjeu de la bataille à travers, euh, avec également le fort. Voilà une vue du fort. Le fort est alors tenu euh, par le Fabre, qui est à la tête de 250 hommes Ces 250 hommes viennent euh, à bloquer les Allemands qui viennent... De Bellegarde, euh, il les bloque pendant trois jours entre le 22 et le 26 juin. Et il dynamite également le euh, viaduc de Longreux, donc c'est un viaduc ferroviaire qui est à la sortie du tunnel du credo euh, Et donc les Allemands sont bloqués, euh, sont bloqués, ils ne peuvent pas passer. Et à ce moment-là, il y a un moment un peu confus parce que l'armistice a été signé euh, le 20 juin. Euh, le capitaine Fabre armistice a été signé le 25 juin et il attend il attend l'ordre de reddition l'ordre de reddition n'arrive jamais qui fait que le 3 juillet 1940 alors que l'ensemble des soldats ne sont qu'à quelques cent mètres du rhône et donc de la possibilité de passer en haute-savoie et dans la zone non occupée l'ensemble de ces soldats est arrêté par les allemands euh, et ils sont euh, euh, considérés comme prisonniers emmenés en allemagne ils ne rentreront qu'en 1945. Ce combat du Fort-Lécluse euh, est l'objet d'interprétations contradictoires et a été diversement interprété euh, au fil des années et de la mémoire des fêtes. Euh, donc, les Allemands s'y installent. Voici une photo de l'association du Fort-Lécluse euh, à partir du 3 juillet. Euh, L'ensemble des soldats est fait prisonnier. Et la question est de savoir euh, comment expliquer. Eh bien, comment expliquer qu'entre le 25 juin, le moment où Fabre apprend l'armistice, et le 3 juillet, euh, les hommes ne se soient pas rendus ou n'ont pas tenté de la région Alors, cette, euh, cette période de latence, dans un premier temps, a été vue comme un acte de résistance, comme de, de, de héroïsme, un, un des rares moments de cette campagne de 1940, pendant lequel euh, l'armée française a triomphé, comme on célèbre la Bataille de charme menée par De Gaulle ou euh, la résistance des Français dans, dans les Alpes, on a célébré euh, le combat du Fort-Lécluse. Euh, les combattants du Fort-Lécluse ont été célébrés à la BBC en 1940. Euh, en 1944, euh, des FFI qui libèrent la région honorent euh, encore ceux du Fort-Lécluse et un des véhicules des FFI de 1944, dont voici la photo, s'appelle ceux du Fort-Lécluse dans la mémoire résistante qui s'est imposée au lendemain de la seconde guerre mondiale, on a vraiment considéré que, que ces soldats avaient résisté vaillamment. Euh, sauf que c'est sans doute plus compliqué que ça, et le capitaine Fabre euh, a témoigné plus tard pour dire que ce n'était pas exactement le cas. Et que finalement, cette, cette attente des soldats, euh, cette non-rédition, -ré c'est plus une manifestation de la débâcle et de la désorganisation de l'armée française qu'un acte de résistance. Parce que lorsque Fabre apprend l'armistice, il attend, en bon soldat légaliste, un ordre de reddition. Il le demande à ses supérieurs, qui viennent à Belga, qu'ils viennent à Antilles. Il ne l'obtient jamais. Et en fait, il attend, il ne part pas, et il se retrouve prisonnier. Pour vous prouver à quel point l'armée française est désorganisée, euh, le militaire qui signe... L'armistice, c'est le général Huntinguer, qui après sera un collaborateur notoire. Euh, euh, dans l'acte euh, et l'ordre de reddition, se trompe totalement sur la situation du Fort Leclerc. Euh, il estime qu'il y a ici des officiers, 40 officiers, qui résistent encore, Et qui du coup, comme ils résistent et combattent encore contre les Allemands, relèvent du cas de soldats qui doivent être arrêtés et emmenés en Allemagne, ce qui n'est pas le cas. Et donc voilà, ces combats du fort les c'est à la fois un moment de résistance, un moment de combat de l'armée française jusqu'au 25 juin, mais au-delà des 25 juin, c'est aussi la manifestation de la désorganisation totale de notre armée face à l'avancée allemande. Je continue. Cette débâcle, eh bien, on a à Bellegarde, comme je vous disais, l'occasion de l'avoir de, de très près, puisque jean alex a doublé euh, les clichés que les Allemands lui ont apportés et ces débâcle a beaucoup été pris par les Allemands. Les Allemands ont notamment pris, alors le problème de ces photos, c'est que pour la plupart, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont prises. Je vous montrerai que parfois, on a réussi à trouver. Mais du coup, je vous les présente par thème. J'ai essayé de les classer par thème. Thème récurrent, c'est l'exode. Donc on imagine des colonnes de soldats allemands qui avancent sur, sur des routes euh, qui sont chargées euh, de civils, hein, qui fuient comme ils peuvent, il y a pénurie d'essence et donc la plupart fuient avec le vélo, quelques, quelques affaires, un, un landau et voici par exemple un groupe qui porte une route alors que les soldats allemands passent. Avec tous les incidents qu'ont pu vivre ces gens-là, hein, le côté la panique qu'ils ont pu vivre, d'autant plus que les convois étaient, étaient attaqués par les soldats allemands, hein, la pression a bombardé, a tiré sur, sur les convois. Certains, ont pu, alors là, j'imagine qu'on est beaucoup plus haut dans le nord de la France parce qu'ils ont encore de l'essence, mais certains les plus aisés hein, ont pu au moins dans un premier temps se déplacer en voiture. Autre thème récurrent, l'importance des destructions que connaît le territoire national. Hein. Euh, Hitler y mène une guerre éclair. que hein, Les destructions de l'aviation qui, qui, euh, qui précèdent l'avancée des chars sont extrêmement importantes. Et donc, on a des vues voilà, de bâtiments complètement rasés. De soldats allemands qui se déplacent dans des ruines. Et euh, on a réussi, alors il faut... Euh, c'est Dominique Saint-Pierre qui, qui a été euh, contacté et qui avait aidé le groupe, qui a réussi à identifier quelques lieux à partir de panneaux, à partir de clochers, à partir de formes de ponts, là c'est le côté enquête, euh, du travail du groupe Mus mémoire Enfin, moi, je, il y a un côté ludique là-dedans qui me passionne. Donc là, il avait pu identifier Arcis-sur-Aube. Alors là, une vue de Saumur avec le pont du chemin de fer. Alors Plus facile parce qu'on connaît des monuments en blois, avec le pont Jacques-Gabriel. Et puis, l'autre thème récurrent de ces photos allemandes, c'est les colonnes de, de prisonniers. C'est-à-dire que euh, ces photos hein, constituent pour les soldats allemands bah, une sorte de triomphe. C'est euh, la manifestation de la revanche de la Première Guerre mondiale, de la revanche du traité de, de, de Versailles. Et puis, c'est aussi, euh, quelque part, euh, la surprise de cette, de cette armée allemande de vaincre l'armée française qui était alors considérée manifestement à, à tort comme la première armée du monde et qui est défaite en quelques semaines, et sur les 5 millions d'hommes qui sont mobilisés dans l'armée française en septembre 1939, 1,8 million sont faits prisonniers euh, en mai et enfin, en juin 1940, 1,6 million de ces hommes vont être envoyés comme prisonniers dans le Reich et ne reviendront qu'en 1945. Donc voici ces soldats, hein, ces colonnes de soldats, hein, débraillés, mal rasés, encore ici, hein. Elles sont un peu floues, mais on a des regards quand même. Et euh, ces soldats, quand même, s'ils vont être emmenés en Allemagne, sont euh, beaucoup mieux traités, ou moins mal traités, mais je crois qu traités, que les soldats qui vont être euh, faits prisonniers sur le front est, où Hitler mène une guerre raciale. Et dans le cas, par exemple, des prisonniers polonais ou soviétiques, euh, Hitler sera sans pied. c'est-à-dire que ces soldats vont, vont mourir en masse et puis ceux qui ne seront pas morts pendant la guerre seront considérés comme des prêtres Saline et déportés au boulag ensuite. Dernier thème de ces photos allemandes, l'avancée des troupes allemandes. Là, on aurait peut-être trouvé un jour à quel endroit ça c'est. Sur le bâtiment du fond en voie nationale. Mais qu'est-ce que c'est Si des gens peuvent de nous aider, ça serait génial. Et puis voilà, ces colonnes de soldats qui avancent à pied, motorisé, on reconnaît les casques. Là, on reconnaît une colonne, et on en parlait lundi avec le musée. Euh, je n'étais pas tout à fait sûr, mais effectivement, on peut dire qu'ils sont bien allemands par rapport à leur physique, je crois qu'ils peuvent même employer euh, ces mots-là, par rapport à leur euh, et puis par rapport au fait qu'ils soient rasés et qu'ils Enfin frais beaucoup plus que les soldats français. Et puis la vie quotidienne de ces Allemands, quoi. il y a toute une série de clichés, euh, euh, toute une série de clichés euh, euh, traversés des fleuves. Alors là, il y a et au moins 10, 10 photos de suite. On voit que finalement, ils vont se dénuder et passer à la nage là, une partie d'entre eux. Des photos de groupe. alors là plutôt des officiers. Des photos de groupe. Il y a beaucoup de clichés de ce genre. peut imaginez qu'il y a le double, quelque part, en Allemagne, pour les familles. Hein. Voilà, un soldat devant le char. Puis la vie quotidienne de ces soldats, hein. ici un campement. Donc le fond à l'Est a permis de comprendre la situation de la débâcle et de Bellegarde le mois de juin, le, mois de juin. Euh, le territoire est bouleversé cette fois-ci par l'occupation. C'est vraiment là, on a un cas d'étude absolument remarquable parce que Bellegarde est dans une situation particulière. Son territoire est absolument fragmenté d'une part par les sabotages perpétrés par l'armée française et par la ligne de démarcation qui est imposée par l'armistice signé par Pétain. Alors je disais, euh, tous les ponts qui ont sauté que j'ai présenté tout à l'heure sont préparés avant l'année 42 donc là les photos que je vous présente c'est 42 euh, une nouvelle passerelle de coupe, d'accord une passerelle métallique euh, à droite une autre passerelle dans les gorges du rhône euh, dans les gorges du rhône on est juste en aval du confluent avec la Valturine. donc ces photos finalement se montrent des choses qui n'existent pas en 44 en 40 pardon et donc la situation de Bellegarde est particulière parce qu'elle est à la limite de trois zones qui sont définies par le traité d'armistice. La zone occupée par les Allemands Nord, et plus précisément la zone interdite. Vous voyez que la zone interdite, c'est la zone, zone de peuplement allemand, retour des réfugiés interdits. Cette zone-là, elle englobe euh, le pays de Jex et en fait, elle descend par la vallée de la Valserie. Je zoome sur la même carte que tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe du coup dans l'agglomération de Bellegarde Vous avez assuré en vert toute la zone libre, c'est-à-dire où les Allemands ne sont pas présents avant 1942, novembre 1942, zone qui est directement administrée par Vichy. Et puis vous avez assuré en rouge donc plutôt à l'est, en rouge foncé, la zone interdite. C'est-à-dire qu'à partir de la Valserine, euh, toute la crête, du Rhône, euh, la crête du Rhône, la crête du Jura, pardon, et euh, le pays de Jacques sont en territoire interdit, sont en zone interdite, occupée par les Allemands. Ça veut donc dire que cet endroit-là, euh, les gens qui l'ont quitté au moment euh, des combats ne peuvent pas y retourner, et le territoire est occupé. Il y a un petit cas particulier, parce qu'on dit que le Rhône marque la limite de la zone libre et occupée, alors pas tout à fait, parce qu'à Bellegarde, les Allemands sont présents sur le plateau de la Semine des communes gailloises de euh, et ils occupent ici c'est assuré en rose clair. Cette zone euh, est occupée déjà par les Allemands. Donc vous voyez bien que l'agglomération que je l'ai présentée est finalement coupée en deux. Coupée en deux, et cette ligne de démarcation est dans un premier temps infranchissable. Pendant tout l'été jusqu'à euh, octobre 1941, aucun passage n'est autorisé. Donc sur les rares ponts qui restent, principalement le pont du tram entre Belgarde et Montcran, eh bien les familles viennent se rencontrer sans pouvoir, sans que la barrière ne soit levée et qu'on passer de l'un à l'autre. Mais on a plein de photos à l'aise de ces familles qui viennent de part et d'autre de la barrière pour se voir et se donner quelques nouvelles, voire échanger parfois des produits alimentaires. Aussi. Une première photo. Une deuxième. Voilà, donc les, les familles sont là. Encore une autre ici. Et puis on a un témoignage euh, particulier d'une famille, la famille de Roger Hardy, euh, qui est historien, qui aujourd'hui a plus de 95 ans, qui a été universitaire à lyon 3 et qui a travaillé euh, toute sa vie sur des recherches sur euh, l'industrie de garde entre 1858 et 1914. Il est en train d'éditer ces livres-là, qu'il a retouché euh, jusqu'à la dernière minute sur les quatre volumes. C'est une histoire gigantesque et grandiose l'industrie à belgarde et Roger Tardy nous a ra raconté son histoire. Donc lui, sa famille vient du Pays d'Aix, il est une famille de douaniers, et il était, euh, était collégien à Nantua. Euh, sa famille s'est dit qu'il qu y aurait une ligne de démarcation qui, qui, qui allait être fixée sur la Valserine, et donc ils ont fait la stratégie, pendant l'été 40, de se séparer de leurs enfants et de les placer à Chanet, euh, d'autres membres de leur famille où ils ont passé l'été pour pouvoir en septembre retrouver leur école à Nantua et au euh, Tardy nous a expliqué que, euh, alors qu'il y avait des préoccupations, il y avait des téléphones de portables et tout ça, quoi, mais c'est par lettre qu'ils ont réussi à se donner rendez-vous sur la barrière, vraiment à cet endroit-là, euh, un jour et une heure précis, et sa famille a pu venir le voir et lui donner des affaires euh, pour préparer sa rentrée scolaire et il a ce souvenir très très fort euh, de la barrière, de la bannière nazie, des soldats allemands présents. C'est très fort comme souvenir pour, pour un enfant. Dans un second temps, les autorités allemandes vont autoriser une circulation et le passage de cette ligne de démarcation à certaines conditions. À certaines conditions qui sont d'abord l'obtention d'une carte d'identité franco-allemande. Voici par exemple la carte d'identité de quelqu'un qui était euh, résident à Eloise. Et vous voyez qu'on est du temps occupation, et que par exemple les traditions de laïcité de la République française sont tombées à l'eau, et que là apparaît la confession, c'est quelqu'un qui est catholique. Donc pour passer la euh, ligne de démarcation, il faut avoir une carte d'identité franco-allemande, qu'il faut obtenir auprès de la commandante euh, à Jex et obtenir un ausweis, un laisser passer qui n'est valable, qu'à un point précis de passage de la ligne, soit le pont de Puy, soit le pont d'Ancran, etc., Ensuite, des points de contrôle, des points de passage sont établis pour l'armée allemande sur les quelques ponts qui restent. Donc le pont du tram, je vous ai la photo, mais également quelque chose dont on n'avait pas forcément conscience avant d'avoir le pont à l'aise entre les mains, il euh, y a un autre point de passage sur euh, le, le viaduc euh, du train à Bellegarde. Voilà. Et, par exemple, c'est Voyant la photo qui est à gauche. On en a conclu qu'on était bien sur le tram et on dit qu'est-ce qui est fait là, c'est allemand. Et qu'en fait, fait, on a compris qu'il y avait un point de passage. Donc, en plus, qu'on a des photos ici de ce couple en habit du dimanche. Donc, lui, il vient de Koupi euh, et de la zone occupée et il passe en zone libre. Une autre photo du fond à l'Est où deux soldats allemands contrôlent un ouvrier. Hein. Alors face à ces photos, il des vraies questions se posent. Hein, dans quelle mesure euh, c'est mise en scène euh, Qui euh, a demandé ces photos Est-ce que c'est les Allemands qui demandent à Alès de prendre la photo Est-ce que ce sont des Allemands qui se prennent en photo entre eux et Alès tire un double Ça, ça reste pour l'instant un mystère. Et un autre point de passage euh, est établi euh, au fond du Rhône, sur la passerelle d'Arlo qui est reconstruite. Alors C'est un une simple série de morceaux de bois euh, sont posés et depuis la publication du livre, Éric Poiseux a, a obtenu un document. Alors malheureusement, on n'a pas la source de ce document, mais c'est un document d'époque et c'est quelqu'un dans un courrier fait un dessin et un croquis pour expliquer euh, à quel point la vie est devenue difficile euh, ici et comment il avait fait pour aller donc, de dit, euh, voir sa famille euh, en Haute-Savoie, euh, vers Éloise. Vous voyez, il veut aller à Saint-Germain qui est tout au-dessus. Oui, ben voilà, en fait, je peux bouger ma souris. Et donc euh, comment est-ce qu'il a fait ben, Vous voyez que pour aller en haut Haute-Savoie depuis, depuis belle qui est ici, il est allé à Arlo. Il a descendu au fond euh, du Rhône sur la passerelle et il y a un poste de contrôle ici. Pareil, ça, ce sont des photos qu'on ont donné énormément de travail. et C'est Michel Blanc, qui euh, vraiment, en se baladant. C'est-à-dire que sur d'autres clichés, on reconnaît les crêtes du Jura. Et donc, il fallait trouver à quel endroit on avait cet angle vue sur, sur la crête. Euh, puis après Michel a trouvé d'autres documents qui disaient qu'en fait la zone occupée, c'était pas exactement le Rhône, mais que quelques communes de Haute-Savoie étaient occupées. Enfin, C'est tout un boulot et on, et on en arrive à croiser nos infos pour trouver qu'il y avait un point de passage et surtout voilà, qui, depuis, est noyé sous l'eau. Alors, cette ligne est extrêmement surveillée par les autorités allemandes. Hein. Voici un panneau de la ligne de démarcation qui qui vient de la vallée de la Valserine, qui vient de l'Elex, parce que la famille d'Éric Toiseux vient de là-bas, ou sa belle famille vient de là-bas en, en grande partie. Ce panneau été récupéré euh, en 1944, caché, euh, et, euh, et voilà comment il est arrivé jusqu'à nous. Euh, en tout cas, il montre bien euh, à quel point euh, il n'est pas question de, euh, de passer clandestinement de la ligne, les contrôles allemands étaient très sévères. Alors, cette photo-là est très célèbre, hein on voit sur le pont du tram des Allemands qui fouillent un camion qui va franchir la ligne, avec en arrière-plan, ça m'intéresse en ce moment pour qu'on vote sur les industries, les industries de Bellegarde qui ont, qui ont disparu, hein, au fond, à gauche, c'est poteries d'aluminium, et puis ici, c'est la minoterie, c'est hein, la, la minoterie en vert, ouais. qui après a été une usine euh, radio, c'était des produits électriques, et qui, a cramé, qui a brûlé en 1946. Et même, on sait qu'il y a eu des passages clandestins. Alors, on a plus de sources sur l'année 41, mais à nouveau, Roger Tardy nous a fait part de son expérience absolument rocambolesque, exceptionnelle. Euh, euh, la Noël 1940, il nous en a même fait un croquis qu'on qu qu a publié, hein, vraiment, la le du travail de Roger Tardy. Euh, et donc, il nous explique que euh, Noël 1940, il est interne euh, à Nantua, il veut aller passer Noël chez sa famille euh, dans le à Divonne, si ma mémoire est bonne. Il du bon Et donc, il faut franchir la ligne. Et il prend le train jusqu'à Bellegarde. Euh, je, lis, je lis pas mes notes, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, les détails exacts sont dans le livre. Mais en gros, il prend le train jusqu'à Bellegarde de nuit euh, en 1941. Et euh, il passe le rhône sur, euh, sur une première passerelle se à à en Haute-Savoie. Et là, en fait, il y avait un câble tendu au-dessus euh, de la perte du Rhône qu'on voit ici. Ça, c'est son aménagement avant la mise en eau de, de Genitia. Et en fait, les boulangers de Coupi, il y avait beaucoup de boulangers à Coupi parce que ça a longtemps été la zone franche et donc le pain était moins cher. Les boulangers de Coupi alimentaient leur four à bois par du, du bois coupé en Haute-Savoie. Et donc, il y avait un câble qui reliait Coupi à la Haute-Savoie. Un câble, et Il y a un petit dessin là à gauche. Voilà. Rocher Tardy a franchi, grâce à l'aide de, de personnes adultes euh, du coin, et bien a franchi de lui ce câble pour aller ensuite rejoindre ses parents, passer Noël euh, avec eux. Il a fallu ensuite refranchir clandestinement la ligne de démarcation euh, pour retourner à l'école. et Cette fois-ci, il l'a franchi euh, au niveau des pertes de la voilà. Donc, Des flux clandestins, il y en a. Le risque est très, très grand parce qu'on a des documents de 1941. On a un rapport du commissariat spécial de Bellegarde qui dit qu'un certain monsieur André et son fils, qui habitent à Paris, justement, rue, rue de la Poste de la, de la, du Rhône, ont été condamnés par les Allemands à quatre mois de prison euh, dans la prison de Vex, parce qu'ils ont aidé des gens à franchir la ligne de démarcation. On a d'autres exemples de, de gens qui passent la ligne en 1941 et qui sont arrêtés dans la vallée de la valle sur -Lille. Voilà, il y a... Euh, parmi les flux clandestins, on sait que plus haut dans, dans la vallée, à Chaiserie, qui était sur euh, la ligne de démarcation, euh, à Chaiserie, il y a eu un trafic pour le courrier. Et donc, euh, je me concentre le courrier est lu lorsqu'il franchit la ligne de démarcation, et donc les communes qui sont juste à la limite de la ligne de démarcation recevaient du courrier que les gens se faisaient passer clandestinement euh, à travers la ligne vers la zone occupée. Et donc, les Allemands, voyant l'importance du courrier distribué par le facteur, etc., ont fini par, par avoir la puce à l'oreille. Et en 1941, il y a eu une répression. Mais déjà, en toute l'année 1940, on peut imaginer qu'en 1940, le trafic a commencé. Euh, des trafics clandestins également. Alors, des trafics, c'est plutôt un marché noir qui se fait via, via le pont du tram à l'encran, on a ici un rapport de l'inspecteur de police, Omar, de décembre 1940, qui dit que, euh, et bien, manifestement, des gens euh, font passer des marchandises vers la zone occupée, euh, où elles sont vendues et où, apparemment, elles coûtent plus cher. Et que, on est, même si ce n'est pas un délit, apparemment, euh, il faudrait essayer de prendre les gens en flagrant délit de ces trafics, parce que le marché noir a commencé. La spécificité de la région, enfin, liée à l'occupation, c'est que, le, eh que les Allemands sont très présents dans, dans la région dès 1940, alors que pour toute une partie de la France, ils ne sont pas présents avant euh, novembre 1942. Ils sont présents, ils, ont, ils sont logés euh, dans des hôtels, ils ont fait une tour. Alors ici, on est à Coupi. Euh, ici aussi, on a mis un, un petit peu de temps à trouver où, où, où, où c'était, mais c'était la commandanture allemande de Coupi, donc de 40 à 42. Euh, cette maison existe toujours. Euh, et donc les Allemands étaient installés là. Et ce qui fait que euh, quand on voulait passer la ligne ou obtenir un laissez-passer, il fallait passer par cet endroit-là. Et j'avais eu le témoignage de ma, de ma voisine, qui aujourd'hui a 87 ans, et qui m'expliquait tout ému quasiment aux pleurs qu euh, donc, habitante à Grésin, dans la zone occupée, elle devait aller voir un médecin, elle était malade, elle devait aller voir un médecin. Je ne suis pas sûr que cette anecdote soit 40 mais en cas, ça relève de ces faits-là. Et elle devait aller à pied jusqu'à bellegarde et elle est passée par la commande de pour en droit de passage et les allemands lui ont demandé de se dénider entièrement pour vérifier qu'il n'y avait pas de rapide. Donc cette immigration là a été de, de traumatisme et de pleurs quelques, quelques années encore et, et quand j'étais allé voir les anciens de, de mon village leur montrant cette photo là immédiatement tout le monde me disait mais arrêtez avec les mauvais souvenirs. Etc. Donc pareil euh, la photo centrale c'est à euh, J'aurais dû l'écrire. On est dans la val euh, je crois que c'est à chesry Foran. Et ici, on est à Longeray, à l'hôtel Greffy. Dans un premier temps, cette occupation, elle est relativement... Euh, alors pacifique, c'est un mot qui est quand même pas adapté, mais la violence des occupants est relativement limitée. Relativement limitée à ce qui se fait ailleurs au même moment, et relativement limitée, ce qu'elle sera à partir de 43 et 44 lorsque la résistance va se développer. Alors effectivement, une partie des Allemands sont, euh, sont euh, logés logés. La guinguette de surtout qui est aujourd'hui sous l'eau. Euh, cette guinguette. Et dans un premier temps, ce sont des soldats allemands relativement âgés. Ce sont des chasseurs alpins euh, de la Bavière qui occupent la région et qui sont euh, beaucoup moins violents et fanatisés que les plus jeunes qui sont envoyés sur le front de l'Est ou des troupes euh, de, des troupes qui collaborent. Euh, à l'armée allemande, qui vont faire des exactions dans la région en 1944, en parlant des Cosaques des, des d Ukrainiens, les soldats de 40 n'ont pas la même attitude, n'ont pas la même violence. Au départ en 40, Hitler ne mène pas une guerre de conquête raciale en France, comme il le fait en Pologne ou en URSS à partir de 1941, où là, l'objet de la conquête, c'est de raser tout, de progressivement coloniser la région et de remplacer les Slaves par des Allemands. Ici, ce n'est pas le cas. Et donc, si je vous parle de cette guinguette et surtout, c'est que eh bien, la cohabitation au départ se passe bien et cela va déplaire. et il va avoir une nuit. Alors, ce n'est pas forcément en 40, euh, oui. mais c'est un peu plus tard. Mais en tout cas, quelqu'un oui. va faire un, un tag aujourd'hui, va peindre une croix gammée, une croix gammée sur, la face sur la face nord pour accuser les gens voilà, euh, de collaboration, ce qui n'est pas forcément bah, le cas. Voilà. Euh, La maison existe encore, oui. me montre, mes, mes camarades. La, la jamais à... voilà La croix, c'est long. long. Des... Alors les Allemands occupent la région et les Allemands font un peu de tourisme dans la région. Alors tourisme, c'est pas bon terme. Ils font des clichés personnels dans la région. Ils ont aussi des moments de compte et de loisirs. Et ils envoient des clichés à leur famille et à l'Est gardent des doubles de ces clichés. Alors euh, voici des clichés, par exemple, à la perte du Rhône. Bien, un cliché, justement, à la passerelle de Harlow, dont je vous parlais. Voilà, donc, au fond des gorges du Rhône, hein, ce site naturel exceptionnel, perdu à, à jamais. Voilà, qui pêche. Le portrait du soldat, j'adore cette photo, euh, qui garde la passerelle de Cerfou. Les maisons en haut à droite. Puis des vues euh, d'un peu plus loin dans la région, voici une vue de de Léa, voilà, donc vers le belvédère de la Vierge, qui est un magnifique endroit pour se promener, avec au fond voilà le viaduc de Longeray détruit, donc il est reconstruit à partir de 42. Cette photo n'est pas forcément 40, elle est de 40, mais de 40-42. Et le fort Lécluse, hein, dont je parlais, les deux niveaux du fort Lécluse, Et là, on voit bien à quel point les Allemands venant d'ici ont pu être bloqués en 40. Autre photo, là on est à l'encre. ce petit mot existe toujours un panorama sans fromier et donc comme je vous disais ce qui est étonnant qu avec ces photos c'est qu'on peut très bien imaginer que, que le double de cette photo a été expédié en allemagne et que peut-être des, peut des familles aujourd'hui ont ces photos avec une légende au dos donc peut-être le nom de ce soldat, qu'on ne connaît pas, mais rentrer en contact avec les familles allemandes, là, ça, ça relève hein. que, que moi, je ne suis pas du tout utilisateur de Facebook, mais ça se trouve, il y a cette chose-là, hein, ça serait gentil. Voilà, voilà voici, voici une idée. Et puis, ils font des randonnées. Hein, donc là, ils sont en train de gravir le colombie dex -de C'est tout le monde de bois, même temps. On voit au fond les Alpes, hein, le Mont-Blanc ici, le lac Léman. Et, et pareil, alors là, il a fallu... C'est Éric Poiseux qui a reconnu que c'était la croix reculée. Avec Genève ici. Parmi ces clichés allemands, il y a des photos qui ne bon, mettent pas à l'aise, qui sont gênantes mais qui existent et qu'il faut montrer. C'est ces photos de soldats avec des femmes françaises qui, euh, qui ont l'air si mal. C'est-à-dire que là, la question du comportement ne se pose même pas. Elles ont les vivres, elles ont l'air mal. Voilà, c'est aussi ça, l'occupation. Et puis, on peut imaginer, je la trouve tellement belle, cette, la lumière de cette photo, que des histoires d'amour sincère ont pu naître aussi dès le début de l'occupation. Hein. Euh, je ne sais pas du tout la réalité de cette photo, mais il n'y a aucune, aucun malaise, je ne crois pas avoir de malaise ici. Ouais. Et donc, il y a des... Alors, ce n'est pas notre sujet, on est en 40. Mais, euh, voilà, on, mais en 44, et on en, on en parle dans le livre, voilà, ça, hein. il y a un soldat, qui, Willy Turner, qui va rester dans, dans la région, et qui, va, et qui va rester dans la région, et il est dans le livre. Mais c'est en 40, il est, il est prisonnier euh, au chantier de Génitia. Troisième aspect, c'est le plus rapide, comme ça je respecte le temps que je mets bien imparti. Cette année 1940, euh, la, la débâcle, l'occupation engendre un bouleversement de la société. Alors, c'est d'abord. Attendez, il y a un peu de bruit dans le centre. Il y a, il y a, pas, pas bien, il y a encore de la vie on a le droit de sortir quelques heures. Donc, premier aspect c'est la fin de la démocratie et la mise en place de l'ordre de Vichy euh, et bien à Bellegarde comme ailleurs euh, non, je vais commencer plutôt par celle-là. Alors, euh, dans un premier temps, il y a la fin de la démocratie au niveau local, hein. euh, l'ordre de Vichy s'impose, euh, l'extrême droite euh, qui conchit la République et la démocratie depuis les années 1870, et bien obtient cette revanche qu'elle attend depuis si longtemps, euh, pour la première fois, l'extrême droite est au pouvoir, et on très bien se rendre compte de ce que ça signifie l'extrême droite au pouvoir, c'est la fin de la démocratie, c'est la mise en place d'un régime autoritaire autour du maréchal qui profite de la défaite pour mettre en place sa révolution nationale, pour collaborer avec les Allemands et mettre en place l'antisémitisme. Alors très concrètement, au niveau local, les partis politiques et les syndicats, toutes les, les associations, sont suspendues, et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, cette vie associative, notamment les associations sportives, mais aussi le mouvement ouvrier à Bellegarde, était très important, et tout s'arrête du jour au lendemain. Alors, pas tout à fait du jour au lendemain, parce qu'en fait, je reviens ici, euh, la Troisième République euh, de, dans ces derniers mois avait eu un virage autoritaire lié à la montée du, du péril puis au déclenchement de la guerre. Euh, avant le déclenchement de la, de la guerre et, le, et la déclaration de guerre, il y a eu la surprise du pacte germano-soviétique, c'est-à-dire euh, la fin août 39 l'air avait signé une alliance avec Staline, Staline espérant gagner du temps. Et donc, le Parti communiste français, depuis 1939, est considéré comme traître à la nation. Et donc, le PC avait été interdit avant la, avant la débâcle et avant Vichy. Et les, et les membres du Parti communiste et de la CGT euh, étaient surveillés par les autorités ré ré républicaines. Et très récemment, Michel Blanc nous a fait part de, de ce document. Non, c'est Châtony. Euh, c'est Jacques Châ Châtony. nous a fait part de ce document. Euh, nous avons ici un bel gardien, s'appelle. Alors, pourquoi il entre le père et le fils En tout cas, la famille et le père, est convoqué euh, par la justice parce que son fils a, a tenu un discours euh, en faveur de la troisième internationale, donc en faveur du communisme. Et donc, il est convoqué. Euh, Marius Marinet, dont je reprendrai dans quelques minutes, est alors secrétaire euh, de la CGT Transport, euh, a vu son logement perquisitionné puisque les autorités recherchent les archives de la CGT. En tout cas, lorsque Vichy est mise en place, il y a une véritable... Alors, le terme d'épuration, on va plutôt garder pour la libération, mais en tout cas, Vichy, eh bien, euh, mène une, une suspension du conseil municipal qui avait été élu en 35 à la baie du Front populaire. Et à Bellegarde, comme dans la plupart des communes, le conseil municipal est relevé et il est remplacé par une délégation nommée par le préfet lui-même aux ordres de Pétain, puisque nommée par l'État. Le maire Zéphirin-Janté, qui est ici reste en place, mais le conseil municipal va être, euh, va être épuré et trois figures socialistes euh, sont euh, chassées du conseil municipal. Il s'agit de Octave Tournier et de deux figures belgardiennes qui vont jouer un rôle dans la résistance. D'une part Gaston Baton, alors c'est le seul cliché qu'on a de euh, lui, qui est euh, qui est à gauche, qui tient alors un, un café. Qui est en, L ardent membre de la CFIO euh, et qui, euh, plus tard, à partir de 1943, va participer à ce comité de soutien au C'est-à-dire que les, les jeunes ré, ré, ré, réfractaires au STO qui viennent se cacher dans la région euh, arrivent en, Bellegarde, en euh, à Bellegarde, ont rendez-vous dans son café, ensuite ils montent au plateau. Et puis, bien sûr, l'autre figure, c'est Marius Pinard, qui est alors instituteur qui est engagé euh, dans le parti socialiste de l'époque, l'AICFIO, qui est donc euh, chassé au conseil municipal. Euh, en tant que fonctionnaire, il est déplacé également, on va l'envoyer dans la Loire, et son destin est tragique parce qu'en 44, euh, il vient en visite à son ami Baton, et il est l'objet d'une délation euh, lors du RAF, et il est, il est arrêté par le célèbre gueule Gol. qui l'assassine, et on retrouve son corps dans le Rhône quelques jours plus tard une école primaire de Belgarde pour tout le monde. Donc, la mise en ordre de, de Vichy, c'est ça, c'est la fin de la démocratie. Euh, mais pour autant, euh, Belgarde se démarque un peu, euh, parce que, ah non, je voulais juste dire euh, une chose avant, euh, et bien les autorités de Vichy vont pouvoir à Belgarde disposer et utiliser euh, le commissariat spé spécial. C'est-à-dire que comme Belgarde est à la fois une ville frontalière et une ville ouvrière, la population est extrêmement surveillée, et un commissariat spécial avait été mis en place à la fin du 19e, et euh, ce commissariat spécial faisait des, des rapports pour des renseignements généraux auprès du préfet dans un premier temps, sur l'état de l'opinion publique à Bellegarde. Alors pour nous, c'est une source extraordinaire, notamment au moment du Front populaire, parce qu'on a les rapports euh, sur ce qui se passe à Bellegarde pendant le Front poste, mais ce commissariat spécial va ensuite se mettre au service de Vichy, il va envoyer plein de rapports sur ce qui se passe à Bellegarde Et là, il y a une source qu'on n'a pas à payer, qui est dans archives de l'un et qui est exceptionnelle. Alors, spécificité quand même à Bellegarde, c'est que le maire d'Effirin-Gentet ne va pas être, euh, c'est moins qu'on puisse dire, un pétiniste convaincu. Bellegarde ne compte pas de rue Prétain, hein, qui est relativement rare en France. Et Gentet euh, va organiser quand même une... une Célébration pour le 11 novembre 1940, alors que les Allemands l'ont interdit et que le 11 novembre 40 va être célébré dans, dans très peu de villes. On n'a pas de photos, on avait cru à un moment en avoir une, je vous la montrerai tout à l'heure. Euh, on n'a pas de photos, mais on sait par la presse qu'il y a eu une petite cérémonie en euh, souvenir euh, des, euh, des poilus de, et vainqueurs de la guerre de 1914 en 1940. Euh, J'en dans. Petit lapoteau, hein, va s'engager clandestinement dans la résistance à partir de 1943. On en, d en un jour, mais la mairie va jouer un rôle de soutien au, au, au maquis avec un système de faux papiers grâce au secrétaire de mairie Prondini oui. et à monsieur Chanel qui participe et qui va Bref, l'autre bouleversement local, c'est l'économie qui est bouleversée, la pénurie chez belgarde comme le reste de la france mais ici peut-être encore plus de manière encore forte d'ailleurs parce qu'en fait belgarde à cause de la ligne de démarcation, bah, est coupée de ses bassins d'approvisionnement euh, habituels, euh, de Haute Savoie notamment et euh, ne communique pas avec la suisse dans un premier temps et donc la, le rationnement hein, est mis en place à belgarde comme ailleurs en 1940 on a beaucoup Rationnement. Le rationnement va durer jusqu'en 1949. Euh, la consommation est donc limitée. Hein. Les cartes sont distribuées par la, par la mairie à partir de 739. D'abord pour euh, le fromage, puis le pain, la viande et l'ensemble des denrées alimentaires et des biens de consommation. l'accès à la consommation est conditionné euh, à l'appartenance à sept catégories différentes, selon qu'on soit enfant, adulte, travailleur euh, ou juge. Euh, Et donc selon. Euh, Selon la catégorie, on a droit d'acheter une quantité limitée et variable de denrées. Euh, la gestion de la pénurie devient la grande affaire des, la grande affaire des femmes. Hein, et à Bellegarde comme, comme ailleurs, euh, la vie quotidienne à partir de 1940, pour les femmes, euh, femmes c'est euh, le souci d'aller acheter à manger et de gérer la pénurie. Voici une photo. devant la les gros euh, Ce sont des femmes seules doivent euh, gérer cette situation et faire vivre leur famille, des femmes seules, parce que euh, 135 hommes de bellegarde euh, qui avaient été mobilisés en septembre 1940, demeurent prisonniers en Allemagne et ne rentrent pas avant 1945. Ça veut donc dire qu'il y a 145 familles hein, qui se retrouvent monoparentales en cette période dure, et, et c'est aux mères de famille de gérer l'ensemble du foyer, de faire vivre chacun. Euh, et donc, c'est ces souvenirs de files d'attente interminables, parfois propagnons. Donc, face à cette pénurie, il y a un essor de l'autoconsommation. Euh, par exemple, on, on sait que euh, l'huilerie Bichon, qui est alors Couty, eh ben connaît euh, un regain d'activité euh, dès euh, l'automne 1940, parce que les gens vont ramasser, euh, notamment euh, le plus possible, euh, leurs noix, pour faire de l'huile, euh, et il y aura tout un, trafic, Mais en tout cas, un commerce qui sera mis en place avec le pays de la La particularité de Bellegarde, de sa situation, c'est que les entreprises belgardiennes sont, pour une bonne moitié d'entre elles, des filiales d'entreprises suisses. Et donc, ces filiales sont coupées de leurs maisons-mères, qui sont en Suisse dans un premier temps. Et ces filiales vont, pour une bonne partie d'entre elles, bien participer à la collaboration économique. En Suisse, vont continuer à commercer avec l'Allemagne, ce qui fait qu'une fois que les voies ferroviaires seront réparées, un peu plus tard, à partir de 1942, et bien, toute une partie de la production de euh, quelle gardienne va être acheminée en, en Allemagne via la Suisse. Mais ça, c'est une autre histoire en 1940. Alors, face à tout cela, bah, quelles ont été les réactions de la population hein, bah, en 1940 C'est là qu'il faut être. un c'est là qu'il faut bien jouer mon euh, rôle d'historien. Mon rôle est de faire une anachronisme. On est en 40, on n'est pas en 43, on n'est pas en 42. Donc il faut essayer de voir ce qui se passe face au choc euh, de la débâcle et de l'occupation. bien, Pour la plupart de la population, en 1940, c'est l'attentisme. J'ai choisi cette photo qui est sans doute une photo posée hein, de contrôle de papier. On est probablement dans la vallée de la Valserine. La majorité de la population. Quasiment toute la population en 1940 fait face à l'attentisme, c'est-à-dire de survivre en se pliant euh, aux nouvelles conditions qui sont imposées par les Allemands. Euh, voilà, ne faut pas imaginer qu'en 40 Voilà. La population, pour l'instant, elle est traumatisée, elle est surprise, il faut survivre et s'adapter. Dans le même temps, il y a alors, à Bellegarde comme ailleurs, un fort maréchalisme, c'est-à-dire que euh, face à l'effondrement soudain du pays, que l'on croyait euh, disposer de, de la première armée du monde, face à l'effondrement de la République, hein, la République, les députés du Front Populaire ont voté les points de pouvoir à Pétain, et donc Pétain, dans un premier temps, on est en 40, hein, on est en 42-43, Pétain, à l'été, à l'automne 40, a confiance de la population, quand il se présente comme sauveur de, de la France, on peut le croire à ce moment-là. Euh, et donc, le maréchalisme, c'est-à-dire la confiance en la personne de Pétain, est probablement à Bellegarde comme ailleurs, massif, voire quasiment unanime Très concrètement à Bellegarde, ce maréchalisme va se manifester avec la création euh, de, la... Là, notes, de la Légion, c'est-à-dire euh, les anciens combattants se regroupent dans une nouvelle association autour de Pétain, euh, c'est la section française des combattants, il y a une section à Bellegarde, et en 1941, c'est la photo, on avait d'abord cru que cette photo, c'était le 11 novembre 1940, et en fait non, c'est un peu plus tard, on est en février 1941, il y aura une assemblée de 800 hommes du canton, membres de cette légion de combattants, qui vont venir prêter serment de fidélité à... Donc le maréchalisme est sans doute extrêmement massif, mais il s'explique par le contexte, et quand même, on a déjà des signes, de gens qui sont plus loin, on peut qualifier de pétinistes, des gens qui partagent l'idéologie réactionnaire euh, que Pétain va euh, imposer en France à l'occasion de cette défaite militaire qu'il attribue, qu attribue à la République, à la démocratie, à la laïcité aux étrangers, à tout ce qui exècre l'extrême droite. Alors on a une manifestation euh, de pétinisme hein, dès 1940 euh, à travers Lucien Michaud, qui est euh, bien le directeur du journal local, hein, Avenir Régional. Alors, la publication est stoppée euh, au moment de la débâcle en juin 1940, il n'y a plus d'avenir régional, mais Michaud, notamment au moment du Front Populaire, a bien fait part euh, comment dire, de son caractère, euh, de ses opinions euh, de droite dure, on va dire. Et lorsque 1941... Euh, son journal est publié à nouveau, il publie un, un éditorial qui est clairement maréchaliste et populiste hein. euh, à ce moment, c'est-à-dire qu'il a débattu, tout semblait perdu, un homme d'honneur, un honnête homme, un grand soldat, c'est le dé, le maréchal hein, pour faire ses dernières forces pour soulager les malheurs de la patrie pour éviter que notre pays de vieille civilisation ne tombe dans la désagrégation et euh, l'anarchie. Là, on a un texte qui est, on va dire, Maréchaliste, qui peut euh, prendre par le complet. Sauf qu'une page plus loin, Michaud publie une chanson qu'il a écrite en 1940. On est bien dans notre sujet. Et là, on a un texte qui est très clairement pétiniste et qui semble célébrer euh, cette idéologie travail-famille patrie que Pétain, euh, Pétain euh, impose et qui va mener à des massacres de masse en France. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous lire euh, le, le refrain, « Allons, amis français, reprenons du courage, le travail et l'effort, voilà le vrai bonheur. Loin des combats sanglants, loin des champs du carnage, nous trouvons aussi les douces joies du cœur. Cette tra » Les saines traditions qui suivaient nos ancêtres, économie, droiture et juste prévoyance, c'était éminuiser au profit du bien-être, qui délaissait aussi la foi et l'espérance, euh, etc., etc. On est totalement dans cette idée que la gauche, le Front populaire a mené la France, à la débâcle, génération de feignants, etc., etc., et d'étrangers, de, de juifs, et d'immigrés, etc. Là, on a du maréchalisme. Du pétainisme, pardon. En 1940, on a quand même des embryons de début de, ré de résistance. Alors attention, on est très loin de ce qui va se passer à partir de 1942 et surtout de 1943. On a quand même euh, la renaissance clandestine de mouvements syndicaux, euh, d'une part à Belgarde autour de la figure de Marius Marinet, qui dirige alors une coopérative euh, d'achat, une coopérative ouvrière, qui s'appelle La Ménagère. Et Marinet va refonder clandestinement des syndicats euh, au sein de euh, euh, le, le Mouvement ouvrier français. Et au même moment, les syndicats renaissent également Clandestinement, sur le chantier de Génitia. Alors, la photo est sans doute postérieure, là, on est vers Le chantier de Génitia qui accueille une importante main-d'œuvre, notamment une main-d'œuvre étrangère. Et dès 1940, certains Charan, vieux militants anarcho-syndicalistes de la CGT, viennent fonder clandestinement un syndicat à gauche. Et ces prémices de la résistance vont ensuite se développer, notamment à partir de 1942. Ça, c'est Les réactions de la population, eh bien c'est également eh bien quand une société s'effondre, euh, les bassesses humaines euh, s'expriment. Hein. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Jean Marinet, euh, quand j'arrivais à Bellegarde, en tant que jeune prof, qui me disait que son souvenir, c'était qu'en 1940, euh, tout le monde faisait profil trop, trop, trop bas, parce que dans un premier temps, c'était la revanche la revanche des imbéciles, des méchants, qui profitaient de la situation pour régler leurs comptes. Et on a, dès 1940, deux lettres de délation, des signes de délation dans la société. Donc, on voit que la société se crispe dès 1940. Dans le cas de Belgarde, en 1944, on a quasiment une situation de guerre civile. Euh, premier exemple, une lettre de délation qui concerne la coopérative, ju justement, la coopérative, la ménagère. On a une lettre qui n'est pas signée, qui est une lettre qui dit euh, euh, bien que les communistes depuis 1939, doivent se réunir clandestinement ici, et voici un délateur qui encourage la police à aller fouiller ce qui se passe à la ménagère, et qui nomme, euh, et qui nomme euh, Marinet et allié hein, euh, comme syndicaliste. Alors, euh, son fils, Jean, avait fait une lettre de réponse à celle-ci, hein. dont on a parlé dans le livre, et qui dit que cette lettre là du fait qu'il soit anti-économiste, Etc. Elle est fausse, parce que Ma Marinet, son père, est membre du ICFIO, mais pas, de la Fio, mais pas du passé. Voici une lettre de délation là, qui relève de l'anti-communisme, qui est alors massif. Euh, en termes. Et puis, je disais, les règlements de compte, alors malheureusement la, la photo est floue, mais voici un rapport de l'inspecteur de police, donc du commissariat spécial de Bellegarde, qui s'inquiète parce qu'une famille de la famille Lorieux, euh, eh bien, qui habitent au bord de la Valserine, eh fait de la délation, sans doute euh, euh, par cupidité, puisqu'apparemment ils ont plus de moyens financiers qu'avant, mais ils font de la délation auprès des Allemands et ils vont leur dire qu'il y a des personnes qui franchissent clandestinement la ligne. Et là, en l'occurrence, c'est une branche personnelle parce qu'ils dénoncent des anciens euh, camarades, euh, des anciens collègues de, de monsieur qui bossaient à la papeterie d'Arblay et que... Euh, et voilà, par, par, apparemment, par esprit de, de vengeance, ils vont, dé, vont dénoncer ces gens qui allaient voir, qui allaient voir leur famille euh, de l'autre côté de la ligne. Parce qu'il faut savoir que euh, les gens qui euh, habitaient à Kouty et, ben, n ont, n ont, n ont, et qui avaient quitté Kouty pour aller à Bellegarde ne pouvaient pas rentrer chez eux encore en 1941. Le maire, donc, écrira aux Allemands en 1941 pour demander le droit de, de rentrer. Voilà, les époux sont unanimement suspectés par les hommes militants de Covid d'intelligence avec les autorités allemandes. Bon, j'ai parlé un peu plus que ce que j'imaginais. Euh, une conclusion rapide, qu'on est le temps de discuter euh, et que je pas votre euh, patience trop longtemps. Euh, en conclusion, euh, peut-être un, un rapport personnel à ce sujet. Euh, pourquoi finalement, moi qui ne suis pas né à Bellegarde, commencer une tête sur les guerres de religion je m'intéresse à tout ça ben parce que euh, parce que euh, voici un cas d'histoire locale absolument formidable c'est ce qu'on appelle de la micro histoire à partir du cas de bellegarde on arrive à comprendre et l'exemple de 1940 on montre bien ce que signifie vivre en guerre comment une société s'effondre, euh, ce qu'a été le déclenchement de, de la seconde guerre mondiale et les documents dont on dispose sont absolument exceptionnels l'idée c'était de, de diffuser ça auprès grand public, parce que c'est une histoire qui mérite d'être connue, montrée, euh, etc. Euh, deux mots pour peut-être ouvrir le sujet. Euh, on en reparlera peut-être un jour, si on, si on commémore les années de guerre. Euh, la guerre va se radicaliser dans la région à partir de 1943-1944, et les événements de 1944-1945 sont très très riches et mériteraient peut-être une présentation un jour. Cette décennie sombre, euh, qui a débuté en 1940, elle va continuer jusqu'à la fin des années 1940, c'est pour ça que notre livre s'arrête en 1949, parce que euh, le, la pénurie, les conflits sociaux, l'enloiement de la ville vont participer depuis des décennies de sombre jusqu'en 1949. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vais parler 1h10. Je vais remettre la caméra.